Salut les roulistes et bienvenue à Rapid Year Day 2018, question numéro 29. Partagez une amitié que vous avez euh, établie grâce au jeu de rôle. Euh, bah, parmi tant d'autres, euh, je vais citer Ben, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Euh, je l'ai rencontré euh, lorsque je suis allé chercher euh, une place de joueur, parce que j'en avais marre d'être euh, uniquement MJ euh, à mes tables perso, donc au club local. Euh, C'est lui qui, qui m'a accueilli euh, mon premier jour d'ailleurs et, et depuis eh bien on a fait énormément énormément de parties euh, ensemble euh, Ben est, est joueur à quasiment toutes mes tables et, et euh, je suis joueur eh bien aussi aussi souvent que possible euh, sur euh, sur ces campagnes hein. et, et les cinq supplices <rire> euh, sont en, en, en bonne voie et Ben a pu se venger des ombres sans problème et, euh, et, euh, et voilà dès qu'il fait jouer des one shot ou on, voilà on essaie de se faire découvrir des jeux ensemble euh, donc voilà c'est un, une amitié que j'ai grâce au jeu de rôle euh, voilà je me permets de, de le citer puisqu'il est de toute façon déjà apparu sur la chaîne tu n'es plus anonyme mon pauvre Ben euh, c'était la 29e question de RPG Day 2018 je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain ciao les